Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un lieu dont tout le monde a entendu parler au moins une fois dans sa vie. Je veux parler de l'île d'Alcatraz. Elle est située dans la baie de San Francisco à l'ouest des états unis L'île porte son nom car elle servait de refuge à de nombreux pélicans, Alcatrazes signifiant pélican en espagnol. Elle est aussi surnommée The Rock, le rocher, et mesure 9 hectares, soit 90 000 mètres carrés. Avant le 18e siècle, lorsque les Amérindiens se rendirent sur l'île pour échapper aux missionnaires espagnols, l'île n'était pas habitée et ne fut découverte qu'en 1755 par l'explorateur espagnol Juan Manuel de Ayala qui fut le premier à naviguer dans la baie de San Francisco. En 1846, le gouverneur mexicain donne l'île à Julian Workman qui promet d'y faire construire un phare. Mais en 1850, le gouvernement américain prend possession de l'île afin d'y créer une réserve militaire pour l'armée américaine. Mais dans le début des années 1850, et à cause de la période de la ruée vers l'or, l'armée en fit une forteresse afin de sécuriser la baie de San Francisco. Après la guerre de sécession et les avancées technologiques réalisées, la forteresse devient obsolète et en 1867, elle devient officiellement une prison militaire. Les années passent et en 1912, la prison était l'un des plus grands bâtiments en béton armé jamais construit. Puis en 1934, le ministère de la Justice américaine décide de la rénover et Alcatraz devient la première prison de haute sécurité des états unis En gros, si t'es méchant, tu vas en prison, et si tu fais encore le con en prison, eh ben tu vas à Alcatraz. 4 blocs, 336 cellules et un gardien pour 3 détenus, à savoir que les cellules faisaient 1m50 sur 3 et que les détenus y passaient en moyenne 20 heures. La prison d'Alcatraz accueille des prisonniers célèbres comme Al Capone, Robert Stroud ou encore George Machine Gun Kelly. Il serait apparemment impossible de s'échapper de cette prison. Malgré de nombreuses tentatives, aucun détenu n'a jamais réussi officiellement à rallier San Francisco. Cependant, Frank Maurice et trois ou quatre autres détenus auraient réussi à s'en échapper dans la nuit du 11 au 12 juin 1962. Après une chasse à l'homme, les autorités repêchèrent un corps habillé d'une tenue de la prison et les évadés furent officiellement portés disparus et présumés noyés. Mais le corps de Frank Maurice ne fut jamais retrouvé. La prison fut fermée en 1963 en raison de coûts de maintenance et de gestion élevés. Et elle est aujourd'hui un des lieux touristiques les plus fréquentés de San Francisco. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine tout le monde. A plus, ciao